L'Université d'Ottawa offre de nombreuses options de financement des études aux étudiantes et étudiants internationaux à temps plein. Pour s'acquitter de leurs droits de scolarité, ils peuvent se prévaloir d'un programme de travail rémunéré et d'un généreux programme de bourse. Si vous faites le choix d'effectuer vos études dans un programme offert et enseigné en français, vous pourrez automatiquement bénéficier de la Bourse d'exonération partielle des droits de scolarité. Cette contribution importante au financement de votre projet d'études permettra de réduire vos droits de scolarité à un niveau avoisinant ceux payés par les citoyennes et citoyens canadiens. La valeur de la bourse d'exonération partielle varie selon le programme. Par exemple, si vous vous inscrivez à la Faculté des Arts et que les droits de scolarité sont de 18 000 pour le trimestre d'automne, vous recevrez une bourse de 13 500 pour le trimestre. Vous devrez donc débourser un montant de 4.500 dollars par trimestre pour un total de 9.000 dollars pour l'année scolaire. Le régime Co-op, qui est l'un des 5 meilleurs programmes au Canada, vous donne l'occasion d'accumuler 16 mois de précieuses expériences de travail en plus de la possibilité de gagner un salaire entre 35.000 et 45.000 dollars au cours de vos études de premier cycle. Pour bénéficier de ce programme, vous n'avez qu'à sélectionner l'option Co-op au moment de faire votre demande d'admission. En ce qui concerne les bourses d'études, les étudiants internationaux sont admissibles à la bourse au mérite en fonction de leurs résultats par trimestre, une fois à l'Université d'Ottawa. Si vous maintenez une moyenne pondérée trimestrielle de moins 8,5, vous pouvez automatiquement vous qualifier pour une bourse au mérite de 1 000 au trimestre suivant. Grâce à cette bourse, vous pouvez gagner jusqu'à 7 000 durant vos études. Les étudiantes et étudiants internationaux peuvent demander beaucoup d'autres bourses d'études. Par exemple, la bourse du recteur qui s'établit à 7500 dollars par année et la bourse du chancelier qui s'élève à 6500 dollars par année. Puisque ces bourses d'études sont renouvelables, elles peuvent vous donner respectivement 30 000 et 26 000 dollars du début à la fin de vos études pourvu que vous respectiez toujours les conditions. Vous pouvez aussi demander des bourses d'études propres à votre faculté. Après avoir effectué votre demande d'admission et reçu votre identifiant pour le portail étudiant UOZONE, vous pourrez commencer à faire des demandes de bourses d'études. Faites-en autant que vous le pouvez.